bonjour à tous, j'espère que vous allez bien allez on va parler un petit peu de cet épisode 5 et puis euh, je me suis euh, dit que euh, c'était peut-être une bonne pratique euh, que de profiter de ces dépunchages là pour parler un petit peu euh, euh, de l'univers euh, qui tourne autour de la licence de Star Wars euh, alors, il euh, n'y a pas eu euh, de vidéo, on va revenir un petit peu sur le passé, il n'y a pas eu de vidéo sur euh, l'épisode 4, euh, parce que moi j'ai pas été, euh, j'ai pas trouvé euh, de résonance euh, personnelle sur, euh, sur l'épisode 4, et puis comme je venais de m'épancher sur euh, une vidéo qui a fait le buzz, alors elle n'a pas fait le buzz, mais sur ma page, euh, au vu de ce que ma page est capable de produire en tant qu'intérêt, qu c'est vrai que faut avouer que mon coup de gueule euh, a été pas mal, euh, pas mal, vu une fois de plus au vu des résultats de ma page. Euh, et donc comme je venais de dire, bah, si ça vous plaît pas euh, Star Wars, euh, soit vous arrêtez, euh, soit c'est pas nécessairement besoin. Il n'y a pas nécessairement besoin de prendre la parole pour dire que c'est mauvais. Euh, et ben j'ai pas pris la parole sur l'épisode euh, précédent. Euh, épisode précédent euh, dont on a le résumé euh, au début de l'épisode 5 euh, et euh, de mon point de vue c'est largement suffisant. Euh, je me suis rendu compte en voyant ce, ce résumé que, euh, que c'était tout à fait satisfaisant, euh, en tout cas me euh, concernant. Euh, alors euh, cet épisode 5, bon, bah, une fois de plus il euh, y aura euh, des avis assez partagé et qu'il faudra euh, tenter euh, de respecter. Euh, on peut quand même, euh, je pense, euh, aisément dire qu'on euh, est sur quelque chose de plus satisfaisant. D'aucuns diront, euh, du coup, utiliseront le fameux joker du fanservice, euh, d'autres diront qu'ils euh, sont satisfaits de cet épisode et qu'ils euh, y ont euh, trouvé euh, du rythme, de l'intérêt euh, et de la diversité. Euh, moi ce qui m'a plu dans cet épisode euh, bah, c'est le passage euh, qu'il y a entre Obi-Wan Kenobi et, euh, et Anakin Skywalker euh, La passage de l'entraînement euh, Attention c'est euh, full spoil, hein. je ne vais pas résumer non plus les choses hein. Si vous me regardez si vous avez vu l'épisode Donc la partie de l'entraînement je l'ai trouvée intéressante Même si c'est quand même assez marrant de voir Aiden Christensen un petit peu plus vieux <rire> euh, Sauf que ça se voit beaucoup quand même dans cette scène, en plus qu'il est Padawan euh, à ce moment-là, et euh, il paraît quand même nettement plus vieux que, que, euh, que lorsqu'il est Jedi. Il y a des gens qui critiquaient Hayden Christensen dans cette série-là, hein, euh, on y reviendra sur la critique des, des, des, des acteurs, mais euh, qui critiquaient Hayden Christensen comme quoi ben, il avait juste signé et qu'on n'était même pas sûr qu'il était dans la, dans la coquille euh, du Vador. Bon, bah là au moins il a fait il a fait des prises euh, dites nouvelles euh, qui transmettent quand même des messages qui servent hein, pour, pour les fans de l'univers Star Wars. Euh, on est dans le même acabit que, que les, les, les épisodes entre Luke et, et Yoda, les, les épisodes d'apprentissage. Donc moi j'ai trouvé, trouvé ça agréable. Euh, après, derrière, euh, bon, il y a quand même le gros cliffhanger dont vous savez qu'il avait été soulevé en commentaire euh, sur YouTube et euh, que l'on a abordé euh, dans une discussion euh, Twitch qu'on avait eue sur, euh, sur Obi-Wan Kenobi donc on avait tous euh, convenu hein, que la cinquième sœur était en fait une ancienne Padawan et on avait même soulevé le fait qu'elle cherchait sans aucun doute à, à se venger et à tuer Vador euh, donc, euh, bah, je remercie tous ceux qui euh, m'avaient suivi dans, cette, dans, cette, dans cet objectif. Euh, je remercie ceux qui m'avaient envoyé des euh, affiches publicitaires euh, qui prouvent que, euh, bah, en fait, on n'a rien soulevé, c'était déjà bien prévu depuis longtemps et que même on nous a distillé de l'information. Et si on avait un œil aguerri, on était en capacité de soulever le loup. Euh, Est-ce que c'est le grand what the fuck euh, de la série ben, Moi pour le coup je ne l'ai pas vécu comme tel parce que, entre guillemets, je m'y attendais. Alors je m'y attendais pas, mais comme on m'avait soufflé ça dans l'esprit, je sorte d'Inception, euh, ça m'a moins fait l'effet what the fuck. Euh, mais si vous ne vous y attendiez pas, je serais curieux d'avoir euh, vos commentaires sur euh, cet effet. Euh, voilà, après, euh, pour conclure mon avis sur cet épisode 5, euh, c'était quand même plus agréable à regarder, un petit peu plus dynamique. Est-ce que c'était mieux joué euh, Est-ce que c'était mieux filmé Est-ce que euh, la musique était meilleure est-ce qu'on avait des travelling acceptables Est-ce qu'on avait une photographie acceptable Est-ce qu'on avait des éclairages acceptables Est-ce qu'on avait des jeux d'acteurs acceptables Je ne sais pas. Euh, le dire, euh, évidemment, si euh, en ce moment, euh, vous êtes en train de regarder The Picking Blinders, où euh, ben, chaque plan euh, équivaut à euh, « Il était une fois dans l'Ouest, euh, euh, en Irlande », euh, bah, évidemment que euh, la série Obi-Wan Kenobi c'est euh, de la merde pour reprendre les propos de, de certains euh, après si comme moi euh, vous avez vu la guerre des étoiles euh, au cinéma euh, que vous avez passé votre adolescence à euh, attendre une suite et que après euh, le retour du Jedi on vous a servi euh, les films sur les petits Ewok je peux vous dire deux choses, c'est que euh, les gens qui disent que euh, Disney fait de la merde et que Lucas n'en a jamais fait, bah si, <rire> Lucas a déjà fait de la bonne grosse merde ou laisser faire de la bonne grosse merde avec sa licence euh, et pour ce qui est de la déception euh, d'un après euh, retour du Jedi euh, ah, j'attends avec grande impatience quelque chose et on me sert enfin un truc à manger et le truc qu'on me sert à manger bah, euh, il est dégueulasse parce que bah, l'histoire des petits Ewoks ils ont quand même fait deux films hein. euh, c'était profondément euh, profondément inacceptable donc vous voyez ça n'a rien de, de neuf euh, que de faire de la merde avec la licence, et que quand on s'est tapé ça, avoir comme proposition euh, l'épisode qu'on vient de voir aujourd'hui, euh, bah c'est tout, euh, tout à fait honorable. Voilà, hein, tout à fait honorable. Alors après voilà, euh, j'ai bien aimé aussi la phase de combat euh, même si c'est pas un vrai combat entre Vador et euh, et la, la sœur, euh, j'aime bien son utilisation de la force, on a des on a beaucoup de fan service reprendre les propos euh, on a beaucoup, beaucoup de service euh, étant donné que bon bah voilà euh, il utilise la force pour faire redescendre le vaisseau et tout, il se fait un clin d'oeil arrêt et tout il utilise beaucoup la force, ça se fait un peu torero quand même hein, le passage, passage avec, euh, avec l'inquisitrice euh, mais voilà je, je le redis euh, on, peut, on peut soit trouver ça euh, nul à chier et dire que Disney fait n'importe quoi euh, soit se rappeler que ce pas la première fois et qu'on a déjà fait largement pire. C'est n'est pas parce qu'on a fait pire que c'est bien de mal faire, hein. mais euh, on a déjà fait largement pire, donc euh, il faut, je pense, relativiser. Euh, sur cette vignette, euh, j'ai euh, estampillé la vignette, le côté obscur euh, des fans, euh, parce que tout simplement, euh, ça fait déjà, depuis le début de cette série d'Obi-Wan Kenobi, euh, Qu'on a une shitstorm sur l'actrice qui joue le rôle de Leia. Je pense que encore pour cet épisode-là, euh, ça ne va pas euh, cesser. Il euh, faut savoir que les gens qui s'inscrivent dans cette shitstorm, euh, ils n'ont rien d'originaux, puisque en fait, ça a toujours existé dans l'univers de Star Wars. La fanbase, euh, si on peut parler de fanbase, enfin en tout cas, les gens qui se disent, Certains se disent fans de Star Wars et critiques de Star Wars, il euh, y a une certaine partie de ces gens-là qui se sont toujours autorisés à être profondément critiques sur les acteurs, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Euh, pour la trilogie originelle, il faut savoir que Mark Hamill, il n'a pas fait grand chose après, hein. il a énormément euh, souffert, euh, il a sombré dans l'alcoolisme, euh, Carrie Fisher également... Euh, je reviens pas <rire> sur l'épisode euh, 7, 8 et 9 où Rose, euh, l'actrice qui jouait Rose, est tombé, tout simplement tombée en dépression euh, chronique euh, à la limite euh, du suicide, euh, tellement elle s'est fait euh, chier dessus euh, dans les réseaux sociaux. Euh, la première, euh, la prélogie, euh, en a bien souffert aussi. Hein, euh, euh, il y a plein de gens qui aujourd'hui adulent à le... ah, Christensen. Il faut savoir qu'il était détesté, passablement détesté par cette frange de, de la population fan. Et que dire de l'acteur de Jar Jar Binks et, et encore plus de Jack Lloyd qui incarne Anakin Skywalker dans sa jeunesse L'acteur est tout simplement devenu fou. Il a fait de la prison, euh, il a pris du crack. Euh, je crois qu'aujourd'hui il est en asile psychiatrique parce qu'il est à la limite de la schizophrénie. Je crois qu'il est il, est il est diagnostiqué euh, schizophrène. Et euh, euh, Et voilà, et là un ben, rebelote avec l'actrice Léa elle est mauvaise, elle sait pas jouer son rôle, ta ta ta ta ta ta. puis quand j'ai vu cet épisode 5, je me suis dit waouh quand on la voit prendre les devants pour euh, aller euh, dans les coursifs pour réparer le truc, et puis qu'elle est en mode un petit peu... Euh, un petit peu rebelle, quoi. ce qu'elle deviendra plus tard, je me suis dit, c'est clair. Euh, là, il va, avoir, euh, il va y avoir des commentaires en mode, euh, elle nous casse les couilles, euh, mais c'est quoi ce personnage, euh, mais c'est quoi cette actrice, euh, mais vraiment, elle est nulle. Donc, deux choses, pour conclure cette vidéo, c'est que, un, les gens qui font ça euh, ne s'inscrivent pas dans une originalité euh, extraordinaire ça a toujours été comme ça dans l'univers de Star Wars, on a toujours chié sur un grand nombre d'acteurs pour ensuite se rendre compte qu'au final, ils n'étaient pas si mauvais, voire pour tout simplement les aduler. Et euh, juste faire remarquer euh, dans le cas euh, de l'actrice qui joue, qui incarne Leia et euh, notamment de euh, Greg Lloyd, qu'il s'agit d'enfants et que euh, ben ils doivent quand même bien ressentir les commentaires qui sont faits sur eux, dans les réseaux sociaux, et que franchement, les gens qui balancent des commentaires comme ça, sur des gosses, euh, sur les réseaux sociaux, et eh ben sincèrement, c'est shame, quoi. Euh, vous devriez avoir honte euh, de faire ça, parce qu'il n'y a rien de mieux euh, pour détruire euh, une personne, que de la pourrir dans les réseaux sociaux et euh, n'importe qui qui en a souffert, c'est du vrai harcèlement, hein. c'est du harcèlement moral, euh, n'importe qui euh, qui souffre de ça c'est euh, de quoi je parle, euh, moi dans mon tout petit univers de youtubeur quand je me prends une shitstorm dans la gueule, j'ai 47 ans, je dois quand même vous avouer que ça me fait bizarre, euh, J'ose pas imaginer ce que ça a été pour Greg Lloyd est ce que ça peut être pour cette gamine de 10 ans qui lit euh, une fois sur, deux fois sur trois qu'elle est une mauvaise actrice euh, et, euh, et que son personnage est irritant et, et casse les couilles je rappelle que ces gens là sont des interprètes euh, en plus d'être des enfants des interprètes qu'on leur dit tu te mets là tu dis ça et tu fais ceci et que, en bons professionnels qu'ils sont, ils se mettent là, ils disent cela et ils font ceci. Et que euh, ben, euh, les euh, exploser euh, dans les réseaux sociaux, c'est juste inadmissible. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais juste rappeler aux gens qui font ça, qui se prétendent fans euh, d'un univers et euh, oui, d'un univers, où le maître mot c'est de ne pas sombrer dans le côté obscur. D'où le titre de la, de la vignette. Et tous les jours, les gens qui euh, euh, se permettent de, euh, de faire des commentaires euh, acerbes sur euh, des enfants euh, bah sont ce qu'il y a de pire <rire> dans ce qu'on peut rencontrer dans le côté obscur. Donc, euh, bah, soit vous regardez Star Wars et vous comprenez le message, soit vous arrêtez. Je pense que ça serait mieux d'arrêter allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode euh, 5 euh, dans les commentaires et puis n'hésitez pas à me donner euh, votre avis euh, sur euh, cette espèce de euh, mode qui n'en est pas une hein, qui est une caractéristique euh, euh, des fans euh, en général parce que ça marche aussi pour Le Seigneur des Anneaux ou pour tout autre type de série qui est de choisir euh, un innocent et puis de le traîner dans la boue jusqu'à ce qu'il crève à très bientôt on clôturera la série Obi-Wan Kenobi peut-être par un live où on abordera plus ces sujets là l'univers de Star Wars et puis on échangera ensemble en live sur comment vous avez perçu la série Obi-Wan Kenobi l'éventualité d'une saison 2 qui moi me terrifie parce que j'aurais aimé que ce soit du one shot et puis comment vous appréhendez ou vous appréhendrez euh, la suite de la proposition Disney qui, je le répète, euh, n'est pas originale dans le fait de maltraiter la licence. Ça, c'est déjà fait avant. A très bientôt